Après vous avoir présenté le métier et la sélection, nous allons vous présenter le contenu de la formation. Concernant la formation, il est à noter que le référentiel de formation va être modifié à la rentrée de septembre 2021. À ce jour, nous n'avons pas encore tous les éléments de la formation, concernant principalement d'ailleurs l'évaluation et la diplomation. Concernant la formation, nous allons pouvoir aborder deux points. Le premier point, c'est la durée de la formation. Le deuxième point, les stages. Concernant la durée de la formation, vous pouvez dire que la formation durera 44 semaines ou 1540 heures, soit des semaines de 35 heures et des journées de 7 heures de formation. Vous voyez également aussi que la formation se divise en deux temps, 22 semaines de théorie ou 770 heures, dans ces 70 heures, il y a également aussi 35 heures d'accompagnement pédagogique individualisé que nous aborderons dans le chapitre suivant. Vous avez également aussi dans la formation 22 semaines de stage ou également aussi 770 heures. Nous verrons après que ces stages se divisent selon les différentes missions et se terminent par un stage intégratif. Les stages vous avez d'abord, dans un premier temps, cinq semaines de stage qui vont être liées à la mission 1, sur laquelle nous reviendrons après, autour de l'accompagnement et la prise en soin dans la vie quotidienne. Vous devrez effectuer également aussi un stage de 5 semaines lié à la mission 2, sur la prise en soin en rééducation, réadaptation, soins de suite et soins de courte durée. Une troisième période de stage également de cinq semaines pour couvrir la mission 3, sur la prise en soin en milieu de vie, à domicile, dans les structures d'accueil pour personnes dépendantes. La formation se terminera par 7 semaines de stage, 10 stages intégratifs, qui correspondra directement à votre projet professionnel ou pour venir renforcer des compétences permettant de valider l'ensemble des blocs de compétences de la formation. Ces stages, nous le verrons dans le chapitre suivant, sont attribués par l'Institut, par les formateurs en fonction de votre progression dans la formation afin de développer et de valider toutes les compétences liées à la formation d'aide-soignante. Pour faire le lien avec la diapositive précédente, je vous avais dit que vous auriez des stages qui permettent de couvrir l'ensemble des missions de l'aide-soignant. Nous allons là maintenant reprendre ces missions mais nous allons les détailler au regard des blocs dits de compétences que nous nous demandons de développer au décours de la formation. La mission 1, accompagner la personne dans les activités de sa vie quotidienne et sociale dans le respect de son projet de vie. Cette mission est euh, liée à trois blocs de compétences. Le bloc 1, accompagnement et soins de la personne dans les activités de sa vie quotidienne et de sa vie sociale. Le bloc 3, « Information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants ». Le bloc 4, « Entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités, en tenant compte des lieux et situations d'intervention ». Donc vous voyez que pour pouvoir remplir la mission 1, il sera important de valider les trois blocs de compétences que je viens de citer. Concernant la mission 2, Collaborer au projet de soins personnalisés dans son champ de compétences, vous voyez que là aussi cette mission est liée à trois blocs. Le bloc 2, évaluation de l'état clinique et mise en œuvre des soins adaptés en collaboration. Le bloc 4, entretien de l'environnement immédiat de la personne et des matériels liés aux activités, en tenant compte des lieux et des situations d'intervention. Vous voyez là aussi que ces blocs sont intimement liés. Le bloc 5, le travail en équipe pluriprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins, à la qualité et à la gestion des risques. Vous voyez là aussi que comme pour la mission 1, la mission 2 est représentée par ces trois blocs de compétences, vous voyez également aussi que certains blocs de compétences se retrouvent dans plusieurs missions. Nous notons par, par exemple... Que dans la mission 1, nous avons à la fois le bloc 4, mais également le bloc 4 dans la mission 2, lié à l'entretien, l'environnement et l'hygiène des locaux. C'est des éléments importants dans le cadre de la mission de l'aide-soignant. La troisième mission, c'est contribuer à la prévention des risques et au raisonnement clinique interprofessionnel. Vous voyez là également aussi trois blocs. Le bloc 2, qui est l'évaluation de l'état clinique et la mise en œuvre des soins adaptés en collaboration. Et nous voyons également aussi que ce bloc 2 est lié directement à la mission 2. Le bloc 3, information et accompagnement des personnes et de leur entourage, des professionnels et des apprenants. Vous voyez que ce bloc 3 est également aussi lié à la mission 1. Enfin, le bloc 5, le travail en équipe pluridiprofessionnelle et traitement des informations liées aux activités de soins à la qualité et à la gestion des risques, vous voyez que ce bloc 5 est également aussi développé dans la mission 2. Il sera important donc dans le cadre de la formation de développer les différentes missions au regard des différents blocs de compétences et donc les apports seront reliés directement à des modules en lien avec ces différentes compétences et il sera important tout au long de la formation de pouvoir venir valider ces différentes compétences, à la fois en apport théorique comme en apport en stage, et vous aurez donc pour chacun des stages également aussi une évaluation qui se fera dans le cadre d'un bilan de stage qui vous sera remis par votre tuteur. Vous aurez également aussi dans le cadre du stage ce qu'on appelle un portfolio qui permettra de reporter les apprentissages de soins et les différentes situations de soins que vous allez rencontrer ce qui permettra, nous verrons dans la suite du prochain chapitre, de pouvoir assurer l'accompagnement de votre formation par un formateur de l'Institut.